On est bon, on est bon, on est bon, on est bon, on est bon, on est bon, on est bon, on est bon, on est bon, on est bon, on est Tu connais papa, tu non Tout le monde le connaît dans ce village. N'est-ce pas Voilà. Il est venu demander ta main. Quoi que difficile, nous devons accepter notre sort. Je ne vous suivrai pas. Vous ne m'avez jamais demandé mon aval sur ce mariage.